Salut, salut, chers abonnés, ici Lambert Kwasi, je vais vous parler de Live Goods. Alors, question, est-ce qu'on peut payer mensuellement 9,95 dollars et avoir 2047 dollars par mois? Bien sûr que oui! <rire> et cela suit 12 mois, c'est possible. Est-ce qu'on peut payer le même montant de... 9,95 dollars, disons 10 dollars par mois, et avoir 4095 dollars par mois Bien sûr que oui, cela est possible. Alors, troisième question, est-ce qu'on peut payer 10 dollars par mois J'arrondis, et recevoir chaque mois 8191 dollars Bien sûr que oui. Enfin, quatrième question, est-ce qu'on peut payer 9,95 pour ne pas dire 10 dollars par mois OK, comme abonnement mensuel dans un système, un concept nouveau, révolutionnaire, et avoir 16 383 dollars par mois, bien sûr que oui. Mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi, je vais vous présenter une nouvelle opportunité qui vous permettra de faire à soi des revenus résiduels, mois après mois, année après année, sans problème, juste en respectant le système et en payant 10 dollars par mois. C'est ce que je vais vous enseigner. Je ne suis pas partenaire de cette compagnie. Mon entreprise personne n'est pas partenaire de cette compagnie. Je ne comprenne pas le fondateur. Je n'ai pas de contrat avec eux. Ce système peut être risqué, comme tout à fait, des risques. Je suis là pour vous donner l'information. Vous la prenez et vous en faites ce que vous voulez. Alors, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, live. Live Good, on dira, est une entreprise américaine, ok, qui euh, euh, commercialise des produits très riches en nutriments, des produits de bien-être, et qui l'expédie à travers le monde, et donc voilà, des produits de tout, dans tous les domaines de bien-être, ok cette entreprise a des très bons produits. Sa particularité, c'est que les produits sont 75% moins chers que tous les produits de complément alimentaires que vous trouver sur le marché. La compagnie elle est jeune, l'affaire vient d'être lancée, leur plan est rentable, leur plan est solide, et les produits sont très moins chers et les produits sont très efficaces. Alors, donc, je suis là pour vous présenter l'opportunité d'affaires okay, qui est liée à ce produit. Bien sûr, ces produits que vous êtes, en train, vous êtes en train de faire défiler sont des produits riches en nutriments que vous pouvez consommer chez vous à la maison et les produits, les prix sont vraiment très, très, très abordables surtout pour des Africains ou bien pourquoi pas les Européens, les Occidentaux. C'est de ça que je voulais vous parler. La particularité, c'est que qu'on peut se faire de l'argent euh, de deux différentes manières. Vous pouvez mettre l'accent sur ces produits qui sont là pour faire de l'argent, ou bien la compagnie Pataille s'est revenue avec ses membres, même si vous ne commercialisez pas le produit, vous pouvez faire de l'argent avec eux, juste en payant 10 dollars, en étant un affilié et en payant 10 dollars par mois. Le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, où je vous ai montré des différents montants. Ces montants, oui, on peut les avoir effectivement, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Ces compléments alimentaires sont très riches, vous pouvez les, les obtenir dans n'importe quel pays à travers le monde. Moi, je vais en commander dans cette semaine pour avoir du stock ici, chez moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer pourquoi vous puissiez prendre l'option qui vous intéresse. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas le parrainage, mais même sans le parrainage, vous pouvez gagner de l'argent ici. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, soyez attentifs. Alors, ici, il est question d'être un affilié. Je vais vous présenter, donc, vais vous présenter donc le plan de compensation d'un affilié. Un affilié est un apporteur d'affaires, une personne qui attire a du monde sur un site Internet et qui est rémunéré, rémunéré pour ça. OK? Bien. Donc, ici, euh, il y a plusieurs commissions. OK? Il y a une commission, euh, deux, euh, trois, jusqu'à six commissions. Vous voyez là, six commissions. Mais moi, je vais me contenter seulement de vous présenter trois commissions qui concernent une option de leur système où vous pouvez ne même pas parrainer ou faire de l'argent. Voilà, je dis pouvez ne pas parrainer. Ceux qui parrainent peut se faire encore plus d'argent. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. OK, bien. On prend l'option d'un affilié. Dans cette présentation, je vais prendre le cas d'une personne qui veut juste devenir un affilié, payer 10 000 francs, pardon, payer 10 dollars par mois et obtenir, selon sa qualification, soit le montant de 2047 dollars par mois, ou 4 000 dollars par mois, ou 8 000 dollars par mois, ou 16 000 dollars par mois. C'est sur ça que je vais m'appuyer. Bien, et je sais que cela intéresse beaucoup de personnes, ce côté-là. Donc, il y a six commissions. Je vais mettre l'accent sur trois commissions seulement. Ça concerne les produits. Les commissions qui, sont, qui concernent directement les produits, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour en parler. Donc, première chose qu'il faut savoir, pour profiter de cette entreprise, il faut d'abord être un affilié. Un affilié, c'est celui qui paye une fois 49,95 dollars. 49,95 dollars payé ce montant. Vous devenez un affilié de cette entreprise. Si vous payez ce montant et que vous-même, vous utilisez votre lien d'affiliation pour affilier les gens, sur ce paiement qui a déjà 50 dollars, toute personne que vous allez affilier, vous allez recevoir 50 sur ce montant que la personne paye. Tous vos affiliés que vous allez envoyer, vous allez amener via votre lien de parrainage, vous allez recevoir 25 dollars, soit 50 de commission sur ce qu'ils ont payé leur frais d'affiliation qui est de 49,95 dollars qu'on a arrondi à 50 dollars. Avoir 25 dollars sur chaque personne, on appellera ça commission de parrainage direct dans notre jargon, mais ils appellent ça fast-start bonus, commission. Bien, ce pas fini. Non seulement sur vos fuels directes, vous pouvez avoir ces 50%, mais si vous atteignez un autre grade et que eux aussi, ils vous apportent des fuels, vous avez non seulement sur vos fuels, directes, vous avez 50% niveau 1, mais sur votre niveau 2, pour avoir 10 Parlons d'abord des grades qui sont là. Comment on obtient ces grades qui sont là? D'abord, quand ils ont mis un ranked », c'est quelqu'un qui est venu qui n'a pas parrainé. Vous pouvez ne pas parrainer, commencer à gagner de l'argent. Si vos parrains font des parachutages, parrainent beaucoup. Par exemple, vous avez des grands leaders qui sont dans ce système. Moi, j'ai déjà commencé à parrainer beaucoup de gens. Et si vous êtes dans mon réseau, que je fais des parrainages, que vous recevez des parachutés en dessous de vous, vous commencez à gagner de l'argent sur ces parachutés-là. Ce n'est pas vous qui l'avez parrainé, c'est moi qui ai parrainé la personne. La personne tombe en dessous de vous pour avoir. La... Donc, ce qu'on appelle en ranking, c'est ceux qui n'ont pas parrainé du tout. 50%. Mais là, il va falloir qu'il y ait des parachutages, sinon vous n'avez pas ce montant. Mais si vous seul, vous-même directement, vous voulez parrainer, il vous faut parrainer deux personnes. Là, en ce moment, vous avez 50% sur vos parraines filleuls directs. Et si vos filleuls directs parrainent, on vous donne encore 10% sur eux. Ce qui va donner euh, 10% de 50 dollars, ça fait 5 dollars, je crois. Donc, ça fait, regardez là, pour peut avoir 25 dollars et encore combien, regardez ici, en, encore avoir euh, le montant de euh, 5 dollars. OK Bien. Mais il y a des qualifications. Le bronze, d'abord, un ranking, c'est celui qui n'a pas parrainé deux personnes. Le bronze, c'est celui qui a parrainé deux personnes. Le silver, c'est celui qui a parrainé 10 personnes. Le Gold, c'est celui qui a parrainé 30 personnes. Le Platinum, c'est celui qui a parrainé directement 100 personnes. Il y a d'autres conditions, mais qui, que vous devrait savoir plus tard, d'autres petites conditions. C'est-à-dire qu'il faut un tel nombre de branches, voilà, tout ça. Mais Platinum, c'est celui qui a parrainé réellement, à, principalement euh, 100 personnes. Et Diamant, c'est celui qui a euh, un réseau de, de, où il y a au moins trois grandes branches qui sont parties et où il y a au moins 2500 personnes qui payent leur abonnement euh, je ai, mensuel de 10 C'est-à-dire quand on dit les membres sont actifs, euh, il faut au moins 2500 personnes qui sont actives, c'est-à-dire qui payent chaque mois 10 dollars. Nous en parlerons dans le tableau qui est ici où on peut gagner de l'argent. En fait, c'est 2,5 que vous voyez là. C'est appliqué sur les 10 dollars que les gens payent chaque mois et c'est ça qui vous donne l'argent qui est là. Nous parlerons de ça dans la commission numéro 2. Bien, mais revenons sur ce bonus qui est là. Non seulement vous avez 50% sur tous vos fioles directes, quel que soit le grade que vous avez, 50%, 50%, mais vous avez encore 10% sur vos sous-fioles sur leurs dépenses qu'ils effectuent. Le, les gens, du, ceux qui ont le grade de bronze, qui ont deux fioles, quand vos fioles du niveau 2 vont rentrer, vos sous-fioles vont rentrer, ce n'est pas vos fioles directes, vous allez avoir 10% sur eux encore. Donc vous avez mis beaucoup de personnes au niveau 1, que vous avez beaucoup de personnes au niveau 2, vous avez 10%, 10%, 10%. La même chose sur tous les autres grades. Celui qui est silver, c'est celui qui a mis euh, 10 personnes. Vous avez non seulement 50% sur vos fuyoles directs, mais 10% sur le, deuxième niveau, sur, le, sur le deuxième niveau et 5%, 5 sur le troisième et le quatrième niveau. Celui qui est gold, c'est celui qui, je le dis, qui a 30 fuyols direct. On lui donne 50% sur son niveau 1, 10% sur son niveau 2 et 5% sur son niveau 3 jusqu'au niveau euh, 5% sur le niveau 3 et 4. 3% sur le niveau 5 et 6% sur le niveau 2. Vraiment, vraiment ça, c'est du balèze. Ça, ça ne concerne que la seule commission de parrainage direct et de vos sous fioles Platinium, je vous ai dit qu'il faut 100 filleurs directs. Vous avez 50% sur vos filleurs directs, soit 25 dollars sur chaque personne qui rentre. 10% sur le niveau 2. Du niveau 3 au niveau 4, vous avez 5%. Du niveau 3, vous avez niveau 5, vous avez 3%. Niveau 6 et 7, vous avez 2%. Et niveau 8, vous avez 1%. Et enfin, Diamant, lui, il va jusqu'à euh, 10 niveaux et il voyait les pourcentages qui sont là. Ça, c'est vraiment colossal. Je peux vous le dire, moi, je veux du marketing de réseau, ça, c'est déjà puissant. Maintenant, on va parler de la deuxième commission le montant, ce que je vous ai montré au début en disant que est-ce qu'on peut avoir 2047 dollars par mois? Voilà les montants qui sont là. Est-ce qu'on peut avoir 4 000 dollars par mois? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir 16 000 dollars par mois? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir 8 000 dollars? C'est possible. Et ça, vous voyez, quand les choses commencent, on informe les gens, les gens s'amusent avec, ils vont s'amuser, ils vont prendre une position, ils ne vont pas activer, et puis demain matin, ils sont étonnés, un mois après, ils sont étonnés. Ah, eux, là, comment ils font? Il faut qu'on te donne une opportunité. Tu la saisis et tu avances. Bien, commission, matrice, commission. On va parler de la matrice, commission. Ici, quand vous allez devenir membre de ce système, il y a une matrice dans laquelle vous allez tomber. Ou des gens que vous ne connaissez pas. Des gens que vous ne connaissez pas, qui vont venir après vous. On va les mettre dans votre réseau. donc ça, c'est il y a du potentiel dedans. Là, ici, tu t'inscris tout de suite. Que tu ne bloques pas ta position. Lock in your position, c'est-à-dire que bloquer ta position pour que tous ceux qui vont venir là soient en dessous de, vous, de toi. Très important. Très important. S'il vous plaît, j'aimerais que vous compreniez bien ce, ce point. Je tente de vous dire que pour Matrix Commission, son fonctionnement est très simple et c'est la chose la plus attractive, parce qu'avoir 2 000, 4 000, 8 000 à 16 000 dollars par mois, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut qu'on le comprenne bien. La première chose qu'on devrait faire, c'est d'être d'abord un affilié qui a payé 40 dollars, soit 39,95 dollars en crypto-monnaie, UADT, 20 tout ça, ça marche, Bitcoin, ça marche. Première chose. Deuxième chose, vous devrez payer votre premier mois qui est de 10 dollars. Vous avez l'option de payer pour toute l'année 139,95 dollars qui tient compte des 40 dollars plus les 12 mois de l'année à raison de 10 dollars par mois, mais ils ont réduit. Quand vous payez pour toute l'année, ça fait 100, disons, 149, 140 dollars au total. Ça fait 139,95 pour toute l'année. Vous ne paierez plus rien chaque mois. Vous avez dans ce montant, se trouve votre montant d'affiliation de 40 et vos 12 mois de paiement mensuel. Notez-le, pour prendre cet argent, vous devrez payer mensuellement un montant de 10 dollars, 9,95 ce qui se trouve là en bas. Donc, en plus de votre affiliation, vous allez payer ça. Pour ceux qui veulent payer mensuellement, le premier mois, ce mois-ci, si vous voulez rentrer, ça va vous coûter 50 dollars, Parce que 39,95 ça fait déjà 40 plus 9,95, ça fait déjà 10. 40 plus 10, ça fait 50 dollars. Si vous n'avez pas 50 dollars, pour ne pas commencer ce business. On que ce soit bien clair. Si aussi vous rentrez que vous ne conseillez pas votre position, regardez ici, vous voyez ceux qui sont en rouge, sont des gens qui ont bloqué leur position. Eux, ils ont payés. Mais ceux qui sont là, en pré pré, pré vous voyez là, ils n'ont pas bloqué leur position, ils sont en train de perdre de l'argent. Tout ce monde qui est là devrait être en bas de mais ils ne, ils ne seront pas en bas d'eux parce parce qu'ils sont juste des pré-enrôlés. Ils n'ont pas payé. Ils ne sont pas actifs. Donc, rien que seulement ceux que vous voyez en rouge sont actifs. Eux, ils ont payé soit les 50 dollars, soit ils ont payé l'année. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Regardez bien, ceux qui sont en rouge, c'est seulement ceux-là qui ont payé. Vous voyez, c'est seulement ceux-là qui ont payé. Ceux qui sont en noir, eux, ils n'ont pas payé. Ceux qui sont membres, ils sont actifs. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, si vous n'avez pas payé il y a plusieurs pages, regardez là, il y a plusieurs pages. Plusieurs pages. Plusieurs pages. OK? Donc, vous perdez du potentiel. Vous perdez l'opportunité si vous n'activez pas vos positions. Je sais que quand j'ai publié cette vidéo, des gens iront rapidement s'inscrire sans rien payer. C'est à vous que je parle. Pour gagner cet argent qui est dans ce, dans, ce, dans ce tableau, il y a deux choses importantes à faire. Soit vous payez aujourd'hui les 29, pardon, les 39,95 dollars pour parler des 40 dollars plus les 10 dollars du mois en cours, le tout fait, euh, euh, combien 49,95 dollars. Vous payez ça lors de l'enregistrement. Je ferai un tutoriel pour vous montrer comment on fait l'enregistrement. Et puis après, vous payez, quand vous avez fait ça, c'est le premier mois est déjà fini. 50 dollars, là, c'est pour le premier mois avec l'affiliation. Chaque mois, vous aurais payer 10 dollars. Ça, c'est une option A. L'option B, c'est ceux qui se disent que payer chaque mois 10 dollars c'est trop fatigant, je paye pour l'année. Et l'année, ça va vous coûter 139,95 dollars. Environ 140 dollars. Et c'est fini. Chaque mois, vous êtes là, vous attendez seulement et vous pouvez gagner l'argent. Maintenant, revenons sur ce tableau. Ce tableau, vous avez, vous avez ici à 6 rangs. Les enrequites, c'est ceux qui n'ont pas parrainé. Oui, ceux qui n'ont pas parrainé peuvent aller jusqu'à avoir 2047 par mois, même sans parrainage. Mais à condition que je vais expliquer tout à l'heure. Et il y a ceux qui sont bronzes qui ont parrainé deux personnes. Eux, ils ont parrainé deux personnes. Leur réseau se remplit en profondeur 2, 2, 2, 2. Il peut avoir 4 dollars par mois. Eux, ils ont parrainé. Ceux qui sont ici, vous le savez bien, Silver, ceux qui ont parrainé 10 personnes. Eux, ils peuvent prendre jusqu'à 4 dollars aussi par mois. Donc, il peut, on peut les payer jusqu'à 13 générations. Alors que ceux qui n'ont pas parrainé, eux, on les a sur 12 générations. 13 générations de fioles. 13 générations de fioles. Il y a deux avantages quand on est silver, donc, mais ici, bronze et silver, ils sont logés dans la, oh, ils, sont, ils ont le même, le, la même somme. Et ceux qui peuvent se taper 8 dollars, au moins 8 000 dollars par mois, c'est ceux qui peuvent par année 100 personnes comme les, non, gold, 30 personnes comme les gold et 100 personnes comme les platinum qui peuvent aller jusqu'à 14 générations. Alors, c'est un système binaire, c'est-à-dire qu'au niveau 1, vous avez deux personnes. 2 fois 2, 4. Au niveau 2, on a 4 personnes. 4 fois 2, 8 ici. Donc, si vous faites un calcul multiplié par 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, vous avez des montants importants quand on descend jusqu'à la 15e génération, la 12e génération. C'est sur ce montant-là qu'ils appliquent 2,5% de tous ceux qui sont à votre niveau 1, qui ont payé, ceux qui sont ici pour payer, qui vous donnent, qui donnent ce montant. Donc, tant que vous avez des gens qui sont actifs dans votre réseau, chaque mois, vous récoltez ces sommes d'argent. Si les gens ne sont pas actifs, qui ne payent pas, vous n'avez pas ce montant chaque mois. Voilà un peu ce qu'il faut noter. Bien. Donc, assurez-vous que pour gagner citoyen, ce n'est pas une promesse de gain, ce n'est pas de l'investissement d'argent. C'est la compagnie qui, selon votre réseau, vous récompense par rapport à votre réseau. Et n'oubliez pas, la compagnie partage ses gains. Qu'elle se fait dans les business de compléments alimentaires avec toute sa communauté. N'oubliez pas que c'est avant une compagnie de complément alimentaire qui fait de l'affiliation et qui rémunère tous ses membres chaque mois. Et ils ont écrit là, vous pouvez avoir jusqu'à avoir euh, 2047 dollars par mois, OK? Même si vous n'avez même pas enrôlé une seule personne. Et c'est ça que je vais vous expliquer d'abord. Ici, pourquoi il dit que vous pouvez avoir ça? Ici, ça, ça coûte du parachutage. Dans le sein binaire, Lorsque vous avez un app qui est fort, quand il parraine, il a parrainé deux, moi j'ai déjà dépensé, des plus de deux filles donc le reste des gens va être parachuté de gauche à droite sur vos générations jusqu'à, voilà, de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, votre premier génération sera remplie et ce n'est pas, pas votre app direct seulement qui peut parachuter, même le app-line de votre app de votre parrain peut parachuter et ça rempli votre réseau en, en profondeur, ça peut remplir, de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, de parachutage en parachutage, notez qu'un parachutage crée d'autres parachutages. Par exemple, avant que vous n'ayez vos deux personnes, moi, il y a déjà parrainé plus de deux et vous avez reçu deux fioles Si vous aussi vous parrainez, vous allez encore parachuter également et ça va créer d'autres parachutages. C'est ce qui fait que ceux qui sont ici qui n'ont aucun rang, qui n'ont pas parrainé, peuvent gagner jusqu'à 2047 dollars par mois. Il faut l'essayer. Voilà. Maintenant, ceux qui sont des professionnels vont se mettre dans le côté bronze. Ceux qui sont dans une communauté peuvent mettre l'accent sur le côté bronze où ils vont dire « chaque personne vient dans ce système avec deux personnes, deux personnes, deux personnes. » J'ai un clin d'œil pour une communauté puissante en Côte d'Ivoire qui peut utiliser ça. C'est-à-dire chaque personne met deux, deux, deux, et chaque personne paye 10 dollars par mois. Si votre réseau, vous avez un tel réseau qui se remplit, deux, deux, deux, deux, deux, deux, de, de, jusqu'à la 12e génération, 13e génération, vous avez 4 095 dollars par mois, pourvu que, sans exception, il n'y ait pas de trou à l'intérieur, tout est bien rempli, il y a un réseau dense, équilibré, et que durant tout le mois, chaque personne paye ses 10 dollars, vous avez 4 095 dollars par mois. Pour ceux qui peuvent aller à un autre niveau, il ne faut aller qu'à 8 000 dollars par mois, mais là, il faut que vous-même soyez capable de parrainer au moins 30 personnes pour que vous soyez qualifié pour prendre ce montant de 8 195 dollars par mois parce que là, on vous permet d'aller à un autre niveau. Vous voyez, cela se limite à la 13e génération, alors vous partez à la 14e génération, où il y a encore plus du monde qu'au palier 13, où on, est limité, où on est limité en tant que celui qui n'a que 2 ou euh, 10 fioles, ou, ou 10 ou 10 fioles en tant que euh, silver et bronze. Et ici, etc. Ici, c'est encore dans la cour des grands. Voilà, ce si pouvez être ici aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et le reste de mon temps, je vais vous montrer comment on fait le parrainage, comment on fait l'enregistrement pour aller jusqu'au paiement. Merci. D'abord, si vous êtes un affilié que vous devrez enregistrer quelqu'un, venez cliquer sur Home, paille d'accueil, et vous allez trouver vers la bas ici. Regardez là, ils ont écrit euh, ici vers le bas euh, Power Lending Page. Ok. Voilà, l'un donc ici, c'est la page pour enregistrer des gens. Donc, cliquez sur ça, vous copiez ce lien, vous donnez ça à vos amis. Donc, on va enregistrer quelqu'un ensemble jusqu'au paiement. Suivez attentivement, très important. Alors, généralement, quand un parrain vous donne son lien, que vous cliquez sur son lien, vous allez tomber sur une page, le lien que je vous ai montré là, le « Lending page », si c'est ce lien qui vous a donné, vous allez tomber sur une page telle que leur le Voyageur. Mais ça, ce n'est pas d'abord l'inscription proprement dite. Vous êtes en train de vous pré-inscrire. Donc, je vais inscrire quelqu'un. OK? Voilà, je suis en train d'inscrire quelqu'un. Donc, j'ai mis son nom, son prénom, son nom, et je clique sur réserver ma position. Réserver votre position, c'est très important. Très, très important. On m'envoie ici. Vous voyez que je suis dans un semblant de back-office, mais réellement, ce n'est pas un back-office, puisque je ne me suis pas donné un mot de passe, je ne suis pas donné un pseudo, donc je n'ai pas encore créé le compte. Là, on me dit que, attention, vous avez quatre jours pour, prendre, pour bloquer votre position. En anglais, lock in your position, c'est bloquer votre position. Comme je vous ai montré, il faut bloquer sa position. Si vous ne bloquez pas votre position, vous serez dans le cas de ceux qui sont ici en train de perdre de l'argent. tous Ceux-là qui se sont pré-enregistrés, pré mais ils n'ont pas payé. Donc, ils sont en train de perdre de l'argent comme ça. Seuls ceux qui sont en rouge sont en train de gagner de l'argent, de construire un réseau solide vont recevoir des parachutistes venant de leur des app -line dans le monde entier, enfin, dans leur app -line, hein, des gens qui sont de votre app -line, votre parrain, voilà, tout ça. Est-ce que vous voyez Bon, là, je me suis déconnecté. Donc, parce qu'on a fait un enregistrement, donc ça ne peut pas afficher. Donc, vous avez tout compris. Je vais cliquer sur ça, regardez là, juste là où vous avez écrit là-là. Il y a deux options. Soit ils ont écrit là, regardez là, Powerline, Join Now, ici, soit. Soit ils cliquent en haut, en bas, où il y a le chrono là, et cliquez sur Lock in your position, plus ça vous m'envoyez maintenant à une vraie inscription. Là, maintenant, on va me demander de m'inscrire maintenant. Vous voyez qu'on me demande de m'inscrire maintenant. Là, on est à une autre étape de l'inscription. Vous voyez que ça devient plus intéressant. Donc, nous cliquons sur « Lock in your position ». Et maintenant, on va remplir le formulaire. Bien, on va mettre le téléphone. On va compléter tout ça en même temps, ok, rapidement. C'est maintenant que nous sommes en train de faire l'adhésion. Ce qu'on a fait premièrement, c'est le pré-enrôlement. C'est ce que d'autres ont fait puis euh, n'ont pas terminé et qui se retrouvent. Euh, euh, vous voyez qu'ils se sont dans le système mais ils ne sont pas pris en compte en tant que tel. OK? Donc, on va maintenant euh, continuer comme ça. On va mettre le téléphone. OK? La personne. Et on continue. Bon, ce n'est pas une case obligatoire. Hein? OK? Donc, comme euh, bon, c'est un test que je vais faire, je vais gagner, gagner du temps. Euh... Access story. Donc, euh... OK. Donc, voilà, c'est ici. On vous demande ici sélectionner le membership. Le membership, c'est l'abonnement. Abonnement mensuel. Voilà. Donc, ça, vous pouvez, tout, hein, pour, si vous prenez tout ce mois, si vous placez cette option, vous payez. Euh, 40 dollars, plus les 9.95 dollars, ce qui fait 49.95 dollars d'aller payer, soit choisir l'option annuelle. Donc, dans notre exercice, si on a choisi l'option que tout le monde peut faire facilement, qui est l'option mensuelle qui est là, où on paye 50 dollars pour commencer cette opération. Bien, maintenant, ici, euh, il y a d'autres points ici. Euh, ici, Regardez le côté qui est ici, euh, le nom, le nom qui est ici, c'est Nîmes. Euh, je mets son nom. Il y a des cas qui ne sont pas trop obligatoires. On met ici la ligne, on met Abidjan euh, Riviera, slash Riviera. Euh, là, ils ont mis euh, ville, city, mais Abidjan. OK, Abidjan. Euh, ici, je abrège Abidjan. Je vous de mettre trois deux ou trois caractères. Voilà. Vous pouvez abréger votre pays. Euh, si c'est par exemple la Côte d'Ivoire, je peux mettre ça comme ça ou bien Abidjan, ABG. Je vais abréger votre capital. Euh, puis euh, ici, euh, ZIP, je mets 225. Mais bon, en Afrique, il n'y a pas de ZIP code. Ici, très important, sélectionner la méthode de paiement. Quatre, il y a cas de crédit et puis il y a crypto-monnaie. Choisis crypto-monnaie. Donc, je fais tout en crypto-monnaie. C'est très important de choisir crypto-monnaie. Voilà, si vous n'avez pas de cas de crédit, il vaut mieux payer en crypto-monnaie. Et j'ai fini. Regardez en bas ici, que je suis continué. Donc, j'ai tout rempli correctement. Si vous le lévation ne remplissez pas bien, il va vous interpeller. Donc, je, que je suis lancer. Voilà. Donc, là, on est en train de faire le point. Euh, on fait le point. Si tout est OK, après, vous pouvez changer les choses. Hein. Voilà. Là, je peux changer après mon email que j'ai donné là-bas. Et je suis ici, regardez là, j'accepte les termes et conditions. Il y a deux cases accepter termes et conditions que j'ai complété mon enregistrement. Je viens de finir mon enregistrement. Il reste maintenant à payer. Ouais, il reste maintenant à payer. Comme j'ai décidé de payer 49 dollars et que j'ai choisi l'option de paiement crypto-monnaie, on me donne l'occasion de payer en crypto-monnaie et on me dit bien que je suis en train de payer. Pour un mois d'abonnement, abonnement mensuel, ce n'est pas annuel comme dans, <rire> voilà. Il y a des Ivoiriens ou bien des Africains qui payent quelque chose mensuellement, annuellement c'est un problème. Est-ce que vous pourrez payer quelque chose mensuellement A vous de réfléchir. Voilà. Mais les hommes d'affaires ambitieux, les femmes d'affaires ambitieuses, pour, pour, elles peuvent, ils ou elles peuvent payer pour un an. Voilà. Sachant que ils savent où ils savent ce qu'elles font. Ici, on a payé l'affiliation de 49,40 dollars. Donc, ça a fait 49,95 dollars. Je clique sur crypto. Il y a là, regardez ici, crypto, ici en noir, là, clique sur crypto. Je vais vous montrer cette case. Je sélectionne le type de crypto. Et il y a plus, il y a Binance, il y a Bitcoin, il y a Bitcoin Cash, il y a Cardano, il y a Dash, il y a tout il y a Ethereum, il y a Litecoin, il y a beaucoup, Ripple, tout, tout, tout. Et puis ici, il y a. TRON UADT. Ça, c'est le UADT TRC20 qu'on appelle TRON UADT. Donc, je clique sur TRON UADT parce que je veux payer avec le UADT TRC20. Et on me demande, ils ont laissé des consignes en dessous. Hein. En dessous, on paye de cliquer sur SEND. Vous voyez ça? SEND. Si je finis de faire le paiement, il doit cliquer sur ça. Très important. C'est pour ça d'ailleurs a fait le tutoriel. Ça là, vous cliquez dessus. Donc, je vais copier d'abord. Voilà, Je peux scanner. Le montant payé de 49,95 dollars, pas plus, pas moins. Je copie le montant, l'adresse qui est là. Voilà l'adresse. Mais je clique sur copier. Et je vais payer maintenant et je reviens. Donc, j'ai ouvert mon compte, mon compte euh, TRON UADT. OK. Et donc, je vais payer ça. Je copie l'adresse. OK. Je prends 30 USDT TSE 20. Je clique sur SIN, je colle l'adresse. L'adresse qu'ils m'ont donnée, je m'assure que l'adresse est là. Ça n'est pas à 9p, 9p là. Next. Je mets le montant qu'ils ont indiqué ici, qui est de 49.95. Je clique sur ça. Voilà, le montant est bien exact et je clique sur Sign. Le paiement vient d'être fait. Donc, comme le constater, le paiement a été bien fait. OK, je peux voir le H en cliquant sur View Details. Voilà le H qui est là. Donc, le paiement est fait. Qu'est-ce que je fais Je vais cliquer seulement sur ça là. Ça n'a aucun rapport avec ce que vient. Enfin, ça n'a rien à voir avec la paille qui est là. Donc, je n'en vois rien en fait. Ça veut dire, je leur prouve que j'ai payé. Donc, ils ont écrit là que si j'ai fini de cliquer sur ça là, j'ai fini de faire le paiement, OK. Donc, maintenant que j'ai fini de faire le paiement, je clique sur ça là. Sur Synth. Il dit de ne pas le faire à partir des plateformes de change, tout ça. Mais de le faire à partir de votre portefeuille. Vous qui aimez aller sur Binance, Binance. Binance est une plateforme de change. Faites les trucs depuis votre portefeuille. -E UADTTSC20, TronLink, SRE, -E TresWallet, etc. Clever, euh, euh, etc. Donc, je clique sur Synth, Très important. Et il m'envoie ici. Il dit ici de vérifier mon statut. S'ils si ont reçu mon argent, quand je vais cliquer sur ça, ils vont me dire oh, bravo, on a reçu ton argent. Et c'est fini. Je suis ça. La confirmation. OK, voilà. Well, congratulations, you have, we have received your cryptocurrency payment. Et donc, on dit ils ont activé mon compte d'affiliation. Donc, bienvenue à bord. Donc, quand vous voyez Congratulations, we have received, c'est qu'ils ont reçu votre argent. Donc, je suis continuer. Mais entre, quand je suis continué, bizarrement, vous retombez sur la même page comme si rien n'a été fait. Ne paniquez pas. Déjà, vous avez reçu un email qui vous dit que le paiement a été bien fait. Donc, il n'y a plus de rien à faire. Ce que de refaire, sortez, soit vous actualisez cette page, mais je conseille que vous sortez de ce compte. Cliquez sur « Logout », regardez-là, « Logout » ici. Sortez du compte ou bien actualisez le compte. Je sors du compte pour revenir là-dessus. Je sors du compte. Et je vais rentrer de nouveau dans le compte. Mon username est là, mon mot de passe que je me suis donné est là. Puis je suis « Login » pour rentrer de nouveau. Vous voyez que le back office va changer d'aspect. Vous voyez que ça a changé. Il y a beaucoup d'anglais maintenant ici sur le côté. Tu vois plein de choses. Voilà, tu vois plein de choses, tu vois plein de choses. Et voir mon lien de parrainage juste en dessous ici, comme on avait commencé, c'est ici qu'on avait copié le lien de parrainage du parrain, avait copié pour nous donner. Nous aussi, on a notre lien de parrainage désormais. Et à nous aller, comme on le dit, on peut commencer à emballer des gens et leur montrer comment ça marche. Mesdames et messieurs, j'ai été ici pour vous montrer qu'il existe une campagne de, de compléments alimentaires qui partage de façon généreuse ses revenus avec ses membres, ses affiliés. À une seule condition, que tu sois un affilié qui a payé tes, tes frais d'affiliation de 40 dollars et que chaque mois, tu sois capable de payer 10 dollars. Si tu es capable de payer 10 dollars par mois, alors le plan business, regardez, ici, ça y est en bas ici, regardez, je descends. Vous voyez là, ils sont écrit « plan pay plan. Juste après, où les gens s'inscrivent là, après là, regardez là. Voilà, donc c'est là, pay plan, plus sur ça. Et vous pouvez voir le plan business qui est là. est ce que vous avez expliqué, tout est bien expliqué ici, là, en détail. C'est en faisant cela, que vous puissiez avoir ce montant. Ce montant, vous ne l'avez pas à l'avoir chaque mois parce que vous venez de payer ce montant, non. Votre réseau va croître en profondeur, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. À chaque palier, tout le palier doit être rempli correctement pour que ça, soit, ça puisse marcher. Si le, le réseau est troué, troué, parce que vous n'avez pas parrainé, que vous ne voulez pas parrainer, vous attendez que vos, vos parrains fassent le travail pour vous. OK, là, vous allez attendre un peu. Parce qu'il y a deux options. Soit vous-même, vous travaillez. Là, ça va vite. Et ceux qui travaillent, ce sont les bronzes. Vous mettez deux et vous filmez deux, deux, deux. Tout le monde, sans exception. Deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux. Jusqu'à la 13e génération, c'est là que vous pouvez avoir 4095 dollars par mois. Si vous voulez aussi attendre sans parrainer, vous allez attendre, mais ça sera un peu plus lent pour vous. Mais vous n'allez pas avoir un coût de ce montant-là. Ce montant n'est possible que pour un réseau qui est rempli du niveau 1 jusqu'à niveau 12 sans qu'il y ait un trou à l'intérieur. S'il y a un trou, vous pouvez avoir moins que ça. Même dans tout ce qui est ici-là, ce n'est possible que si le réseau est rempli à 100%. Et ce n'est pas de promesse d'argent pour dire quand je rentre, Lambert Kwasi a fait une vidéo qui dit que quand il vient rentrer, j'ai gagné l'argent. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Votre revenu dépend de la progression de votre réseau. Ce n'est pas de l'investissement d'argent. Ce n'est pas de la tontine. Ce n'est pas de crowdfunding non plus. C'est simplement une compagnie de, de compléments alimentaires qui a trouvé un autre concept un peu plus révolutionnaire que ses concurrents. Je tiens à vous remercier. Et c'était ça l'explication. Merci. Vous avez eu l'occasion de comprendre et d'avoir un tutoriel dont est, tout est mis dans cette vidéo. Mon lien est en dessous ou bien prenez le lien de celui qui vous a euh, parlé de ce business et commencez à développer. Je vous remercie. Ciao.